Calme-toi. Allez, ce soir j'ai pris les devants. Je sais que le périph est fermé. On va passer dans Paris. Non, en revanche, j'ai toujours pas euh, mis le produit sur ma visière On hein. peut pas tout penser à la fois. Je me suis trompé de route. Est-ce que je peux monter au... Ouais, je peux monter. Non, ça va. Je me suis pas trop trompé de route normalement. Ah, j'aurais pu passer par euh, par le pont Birakem par le palais de Tokyo et tout ça prochaine fois faudrait que j'y pense ah. ah oui et non il n'y a plus le pont je me suis fait eu et eh ben euh, non c'est ce pont là qu'il faut que je prenne manifestement je ne l'ai pas pris parce qu'on n'est pas dessus et là, le demi-tour pour y accéder, oh, c'est chiant. On va faire comme hier, hein. non On qu'on est là. Parce que là... Gauche-gauche, ça va être chiant. Hein. Ça passe sous à gauche, faut que j'aille jusqu'au gasoil. Voilà, allez. on est chaud. Et merde, c'était là à gauche imbécile que tu es oh, dans le doute de toute façon c'est une erreur qui me sourit peut-être c'est ouvert et donc j'avais bien porte de Champer oh, c'est archi long c'est à l'autre bout de paris il faut faire le tour de paris pour prendre le péri oh, ça rigole pas du tout là on sommes peut-être en train de terrain encore. Voilà, on va le pont. Je saurais même pas te dire lequel c'est. Peut-être le pont de Saint-Cloud. On arrive à la porte de Saint-Cloud. Je sais pas. C'est un pont dans Paris, au-dessus de l'eau dans Paris. Là-bas, si je prends à gauche ici, c'est l'itinéraire par le bois de Boulogne. Et là, euh, c'est pas les passages qu'on a pu prendre jusqu'à maintenant, c'est les passages où... où il y a du supermarché, si tu vois ce que je veux dire. Oh Incroyable Incroyable Il me fait peur ce con Je tourne la tête, il est dans mes côtes ça fait des grands appels de phare je te jure c'est la jungle la nuit bon c'est tellement fait chier sur le retour que j'étais obligé de te mettre des passages où il se passait rien pour euh, que tu vois quand même que je suis passé au cœur de Paris que j'ai pas pris de périph euh, normalement bon ça c'est un peu gâté sur la fin mais Bon bah voilà les amis Vidéo courte aujourd'hui, il s'est rien passé à l'aller Je souhaite une bonne nuit, je dis à demain Et voilà